A l'instar d'autres pays, le Gabon a célébré ce 25 avril 2023 la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'événement qui a eu pour cadre l'esplanade de l'hôpital mère-enfant de Janébori a permis aux experts de la santé davantage tirer la sonnette d'alarme à l'heure où l'on parle de changement climatique. Nous sommes dans un moment sans précédent à cause des enjeux de changement climatique. Les enjeux environnementaux et le réchauffement climatique qui fait en sorte que le paludisme ait de plus en plus de retour dans les zones où il avait été déjà dit éliminé. Mais à ce long avec les efforts conjugués des uns et des autres, il y a eu des progrès significatifs et le nombre de cas de paludisme a baissé entre 2000 et 2001. Nous attendons encore la compilation des données sur le paludisme en 2022. C'est pourquoi la symbolique de cette 16e journée de lutte contre le paludisme trouve tout son sens. Le terme est très évocateur, c'est de se donner la main pour parvenir à zéro cas de paludisme. Le ministre de la Santé a expliqué que cette maladie est la première cause d'hospitalisation et de décès chez les femmes enceintes et les enfants. Au Gabon, le paludisme continue à être la première cause d'hospitalisation de maladies mais également la première cause de décès de l'enfant de 0 à 5 ans. Il est aussi la première maladie de la femme enceinte. La célébration de cette journée qui a pour thème, il est temps de parvenir à zéro cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre, a été l'occasion pour les autorités sanitaires de mettre en circulation un nouveau carnet de suivi mère-enfant. Il était temps de pouvoir harmoniser ce carnet de santé avec la multitude de carnets de santé qui existent dans nos différentes formations sanitaires. Nous disposons aujourd'hui, sur le territoire national, d'un carnet de santé complet qui dispose de toutes les informations dont la femme enceinte a besoin pour pouvoir, un, mieux suivre sa grossesse, mais aussi mieux suivre l'état de santé du nouveau-né. Dans votre carnet de santé, vous avez toutes les applications liées aux consultations prénatales, à l'approchement, à l'état de santé de l'enfant, au développement du poids de l'enfant, parce que lorsqu'un enfant grandit, il doit avoir un poids tous les mois qui doit être surveillé. Des conseils sur l'alimentation, mais aussi sur la vaccination, les vaccinations. Obligatoire qu'un enfant doit avoir. Ne tant qu'en 2021, l'on dénombre à 161 000 le nombre de personnes décédées par cette pathologie en Afrique.